Je pense que euh, le, ce qui fait gagner, c'est de jamais rien lâcher. Après, de jamais rien lâcher ne veut pas dire qu'on gagne. Le fait de jamais rien lâcher, c'est juste qu'un jour, on a une ouverture et que c'est le bon moment. Donc, en fait, c'est gagner du temps jusqu'à ce qu'on ait une ouverture. Donc, c'est triste à dire, mais l'ouverture, ça a été le, le Covid. Hein, euh, avant le Covid... Euh, pas grand monde parlait de, de nous, pourtant on avait, on avait fait quand même de, de grosses mobilisations. Euh, le Covid, l'oxygène médical, euh, la souveraineté industrielle, tout ce qui est revenu sur la place médiatique, ça nous a, euh, ça nous a boosté. Bon, si j'ai une chose à dire, c'est euh, bah, si on n'essaie rien, on n'a rien et, et, et jamais rien lâcher, c'est se laisser une chance et l'espoir de, de voir un jour le bout du tunnel. Quoi. Euh, donc, euh, On était une usine spécialisée dans la, dans la fabrication de, de corps creux en aluminium et l'activité principale, donc c'était les bouteilles d'oxygène médical et euh, ce qu'on appelle les appareils respiratoires isolants pour, pour les pompiers. Le 26 novembre 2018, la direction du groupe Luxfer euh, nous a annoncé la fermeture de notre usine. Euh, elle l'avait rachetée à Péchiné en, en 2001. Et euh, c'est une décision que personne n'a trop compris, puisque l'usine euh, était rentable, donc il n'y avait pas euh, trop de logique, surtout que c'était un marché qui, qui, fonctionnait, euh, qui fonctionnait bien. Et, euh, et la, la, la justification, ça a été de faire des économies d'échelle en, en rassemblant l'activité la, de notre usine sur deux autres usines du, du groupe qui étaient en Angleterre et aux états unis on était les, Non seulement on était les seuls en Europe, mais on était aussi euh, les seuls euh, dans le monde à produire les, les produits très haut de gamme, c'est-à-dire qui, qui sont les plus sécurisés les plus légers. On avait aussi l'unique le, le, centre de recherche et développement sur le sujet d'Europe. De, euh, donc c'est euh, un savoir-faire et, et, et une production qui, a définitivement, euh, enfin, qui avait définitivement euh, a disparu du, du territoire. Même avant que ça ferme, à partir du moment où ils nous l'ont annoncé, on a toujours refusé de, de négocier les conditions du, du plan de licenciement. Pour nous, ce n'était pas entendable. Euh, on avait commencé par un plan, euh, ce qu'on avait appelé un plan alternatif à la fermeture. C'est-à-dire qu'ils euh, nous avaient présenté la fermeture comme un investissement. Donc, ça coûte tant et ça va leur apporter tant. Et nous, on leur avait dit, ben, si vous mettez euh, cette somme dans l'entreprise… Euh, euh, ensuite, on, a, on, a été parti, on est parti chercher nous-mêmes des repreneurs, on en avait trouvé euh, à l'époque. Quand on a été licencié, avec l'argent qu'on a touché du licenciement, on a même essayé de racheter euh, nous-mêmes à 55 salariés euh, l'usine pour la redémarrer. Encore une fois, ça a été refusé par la direction du groupe. Euh, et quand ils ont décidé de détruire l'usine en janvier euh, 2020, on est venu occuper l'usine pendant 53 jours. Euh, jour et nuit jusqu'à ce qu'il y ait un confinement euh, général lié au Covid et euh, entre temps il y avait d'autres preneurs qui s'étaient positionnés euh, qui, euh, avec qui on a, on a monté un certain nombre de projets et qui ont tous été refusés par la direction de Luxfer et aujourd'hui il ben, y, a, y a le groupe Europlasma avec qui on avait, euh, qui était en négociation pour acheter le, le site de Luxfer et qui avait euh, abandonné euh, et avec qui on avait décidé de continuer à, à construire quelque chose et, euh, et au bout de deux ans on a on a un, un début de concrétisation donc comme quoi ça, ça a fini par payer La plupart ont vu leur droit chômage s'arrêter il y a un an pour ceux qui n'avaient pas retrouvé. Euh, il y en a beaucoup qui sont venus se reclasser euh, donc pour retrouvé un emploi stable, la majorité quand même plus précaire, d'autres n'ont toujours pas retrouvé. Euh, donc on le savait, hein, de toute façon, à partir du moment où le site a fermé et qu'on s'est lancé dans un nouveau euh, projet de construction, euh, on le savait tous que ça allait prendre euh, très longtemps. C'est pour ça qu'on avait monté une association d'anciens salariés. On a entre 90 et 100 salariés pour garder ce lien justement entre nous et continuer à travailler là-dessus et pouvoir garder ce lien le jour où les, emplos, les jours où les emplois se recréent au fur et à mesure pour qu'ils puissent rejoindre ce projet. Alors on a aussi entamé des discussions avec la région Grand-Alpes pour pouvoir euh, monter un plan de formation euh, euh, pour justement que les anciens salariés de Luxfer qui, qui, qui, qui rejoignent cette usine puissent se former, puisque l'usine sera quand même euh, différente, puissent se former et être intégrés dans cette nouvelle usine euh, plus rapidement et plus facilement. Donc le projet, c'est la construction d'une usine qui va faire entre 30 000 et 35 000 mètres carrés, qui sera spécialisée en pièces forgées en aluminium. Euh, bon, une partie sur la, la, la, la bouteille de gaz haute pression, euh, mais, euh, mais pas que. À euh, l'époque, on était, était péchiné on travaillait sur beaucoup d'autres secteurs d'activité, euh, dont une partie, on cherche à se, à se repositionner dessus. Les salariés ont réussi à à construire un projet sur la base de leur savoir-faire uniquement de leur savoir-faire parce qu'il n'y a plus rien, plus de machines, plus d'usines, euh, à part ce qu'ils ont dans la tête, euh, à monter un projet industriel, d'industrie lourde, euh, viable. C'est ça, je pense, qui, euh, qui a été la force du, du projet. Pour nous, ce n'est pas euh, la victoire, euh, cette date du 7 janvier où tout le monde a signé le lancement, c'est... Pour nous, c'est le démarrage d'un nouveau combat, mais c'est le démarrage qui va être encore long et, et, et pas forcément si facile, mais beaucoup plus positif déjà. L'objectif, c'est que cette nouvelle usine en recrée, en recrée autant et, et normalement plus, puisqu'il y aura plus d'activités sur ce site qui sera plus grand que, que, que sur celui de Luxfer. Donc il y a un objectif de 200, j'espère qu'on qu qu arrivera à le tenir, 70 au, au, au démarrage. Et je pense que la plus belle des victoires, ça serait qu'on arrive à recréer autant, voire plus d'emplois euh, euh, qualifiés et, euh, et, euh, et sur nos métiers euh, que ce Cluxer a fait, a fait disparaître.